Je dis que le gouvernement sénégalais doit me ficher, doit me ficher mon nom. Je peux ni envoyer de l'argent ni en recevoir. Si je veux dire que je suis me faire un peu 3 western suis en train de me faire un un chalice Je suis salam alaikum Sénégal, Senegal. affaire Mola Morgan. Mola Morgan, il uh, y a trois mois, je suis Facebook. Like, Mola Morgan, je suis allé à Facebook. Je suis allé à Facebook. Je wa. suis à Je Je il y a des gens qui ont été très Ils ont été très Ils ont été très Ils ont été très Ils ont été Ils ont été Ils ont été mais Ils ont été Ils ont été Ils ont été Ils ont été Ils ont été bon, bon on peut le repérer mais si vous le problème ce qui est vous avez conscience a de plus de choses, choses, choses, donc, moi, je pense que donc, tu es conscient de ce que tu es en train de faire voilà, moi, je ne te cache pas et je ne le cache à personne j'ai écrit moi, dans mon bind au statut Sécuritaire de Canada je c'est l'ambassade sécurité mon Je de constituer ce compte-là, le compte-là, ce plateforme médiatique, ce compte ce compte-là, là Et compte-là, ce compte-là, mais compte-là, ce ce qui est avertir tout le temps averti à temps il passé ci adamo la ñëkkon commencer adamo bima je après Californie il y a deux ans manalen yene a yëpp internet bi mais quelque part vous êtes des buzzers, on ne sait pas votre votre profil donc,